L'invité au bout du fil avec nous, Maître Ibrahim Diop, greffier au tribunal de grande instance de Saint-Louis. Vous êtes aussi le secrétaire chargé de la recherche, de la formation et du développement de l'Union nationale des travailleurs de la justice, l'UNTJ. Bonjour Maître Diop. Bonjour, madame. Merci d'être notre invitée ce matin. Au réel plaisir euh, de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Alors, l'UNTJ démarre un mouvement d'humeur aujourd'hui, après un préavis introduit euh, il y a quelques jours, euh, ou disons un mois, selon, selon la norme. Euh, C'est quoi euh, mettre euh, vos exigences? Qu'est-ce que vous revendiquez? Euh, Pouvez-vous revenir sur votre plateforme revendicative, justement, qui a motivé cette grève? Oui, madame. Euh... Comme le veut la réglementation, mmh. nous avions déposé, dès le 7 février 2023, un préavis de grève auprès de notre ministère de titre pour porter à sa connaissance nos revendications. Mmh. Euh, comme le veut la loi, nous avons observé un, le délai de deux mois et, à notre grande surprise, le garde des nous a servi par le biais de son, du secrétaire général du ministère de la Justice, une lettre assez laconique et dilatoire. Parce que, euh, dans un premier temps, le ministre a expliqué que certaines de nos revendications ont fait l'objet d'un accord. Mais de quel accord parle-t-il Parce que nous ne sommes pas au courant d'un quelconque accord. Et quelle serait la teneur de cet accord, ci ce accord il y a. Dans un deuxième temps, il nous dit que ces si revendications sont nouvelles. Il faut donc les consigner dans une nouvelle plateforme. C'est à partir de ce moment que nous avons compris que euh, le garde des sceaux est cherche à nous endormir. Il cherche à faire dans le dilatoire et nous n'avons pas hésité à aider de, de notre droit d'aller en grève. Parce qu'il n'est pas convaincu par votre plateforme revendicative, c'est cela? Non, non, je ne pense pas que le gars, euh, a, au fait il a dit que euh, certaines revendications ont, ont fait le jeu d'un accord parce que d'autres oui. sont nouvelles. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces revendications? Euh, voilà. D'abord, en 2014, les administrateurs des grèves ont été formés au centre de formation judiciaire. J'ai dit depuis 2014. Mmh. Il y a maintenant donc 9 ans. Oui. Certains sont, sont maintenant décédés. D'autres ont atteint l'âge de la retraite. Jusqu'à présent, ils ne sont pas reclassés dans leur nouvelle IH, à savoir la IH A1. De même, les décrets ayant des instances financières ne sont pas encore signés. Et ce, depuis 2014, les interprètes judiciaires sont aujourd'hui dans, dans la même situation. Et avec le nouveau texte sur le centre de formation judiciaire, les greffiers sont recrutés avec la licence. Tout, trois promotions sont déjà recrutées avec la licence. Mm. Et pour, pour autant, euh, ils continuent à, à subir un traitement euh, euh, de, la, de la IRC B2. C'est-à-dire, ils ont été recrutés avec un bac 3. Mm. Après deux ans de formation, ils devraient être classés avec, dans la IRC A2. Pour autant, ils subissent un traitement de B2 pour dire qu'au lieu d'être formés, ils ont été euh, rétrogradés. Mm. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce que même les greffiers analysistes doivent également être reclassés dans le corps, dans la IRC A2. Pour les autres gens, autres que les greffiers et les interprètes judiciaires, ils doivent être enrôlés dans le corps des administrateurs, des gens des greffes parqué. autre chose, vous imaginez des fonctionnaires mmh. sans une note de logement, ce n'est pas normal, et pourtant la loi nous fait l'obligation de résider dans le sort de nos institutions d'exercice. Donc la contrepartie devrait être automatiquement l'octroi d'une note de logement. Alors, à cela fait également oui. que le fait que euh, le fonds commun des greffes n'est pas transparent. Mm. Nous réclamons son audit. L'audit, cela ne devrait pas poser problème. C'est notre fonds commun. Mm. Nous voulons qu'il soit transparent. Donc, en quoi qui gère devrait poser commun? problème Qui gère hein? ces fonds communs Ce fonds commun -là est géré par un comité. Mais Ce comité blasse, est, est, est, est, est dirigé par... Par le DAJ, du ministre de la Justice, c'est lui mmh. le président. Mmh. Et il y a également deux représentants du CEDUS. D'ailleurs, l'ENTJ réclame, maintenant sa place dans son comité de gestion. En plus de l'audit, le l'ENTJ réclame sa place dans le comité de gestion du Fonco. Je, je souligne que euh, euh, ces membres de l'UNTJ euh, étaient dans euh, le sud et c'est après une session que vous avez mis en place votre réunion. Oui, c'est après précision. Voilà, pour, pour que ceux qui écoutent puissent comprendre pourquoi lui, le site juste est toujours dans, dans, dans ce comité dont vous parlez. Alors, y a-t-il d'autres points importants dans, dans votre plateforme revendicative, Maître Diop Oui, oui, parce que euh, nous réclamons également l'organisation des concours professionnels, des administrateurs des greffes. Mmh. Et cela ne devrait pas poser problème, parce qu'un État sérieux ne doit pas attendre que des syndicats lui demandent d'organiser un concours. Parce que dans une démocratie, tout le monde sait que le procédé normal de recrutement d'un État, c'est l'organisation d'un concours. Je le dis et je ne le répéterai jamais assez. Le concours est le seul gaz d'imérite et des compétences. Mmh. Alors, puisque l'UNTJ ne siège toujours pas au sein de ce comité-là qui gère les fonds communs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que euh, vous êtes officiellement reconnu par le ministère Est-ce que vraiment vous êtes pris en compte par l'autorité de la tutelle En fait, nous sommes légalement reconnus mmh. parce que nous avons légalement conçu un syndicat et nous avons posé tous les actes déclaratifs mais est-ce que dans ces démarches, le, le, le ministère le, prend en compte l'existence de l'UNTJ le, le, avant, avant même que l'UNTJ n'ait sans récipité, elle mmh. a été reçue par le garde des Sceaux. Mmh. Très bien. Mmh. D'accord. Alors, euh, pour revenir à la lettre euh, d'Ismaïla Major Fall, vous parlez euh, d'une lettre laconique. Euh, qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous a servi concrètement comme, comme réponse Qu'est-ce qu'on vous reproche dans votre démarche bon. en vérité, le garde-ceau a estimé que nous avons porté devant lui des revendications qui ont déjà fait l'objet de Nacroix. Il a, il a ajouté que d'autres revendications sont nouvelles et doivent être consignées dans une nouvelle plateforme. C'est ce qu'il a dit. Mm. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il euh, ne veut pas nous rencontrer pour discuter de ces points de revendication. Et s'il si y a des accords en quoi consiste t nous nous euh, carrément. Et lui, il n'a pas encore pris de son temps pour nous recevoir. Et pourtant, nous le voyons dans les rencontres politiques de son parti. Mais il n'a pas encore le temps de recevoir les syndicalistes que nous sommes, les représentants syndicaux que nous sommes. Alors, si vous jugez sa réponse laconique, c'est qu'elle est insuffisante. Vous attendiez-vous à d'autres arguments, à d'autres réponses, c'est cela Oui, oui, nous attendions à d'autres réponses. Par exemple qui nous appelle en discussion, mmh. parce qu'en négociation, c'est ça que devrait faire une titale responsable après inviter les syndicalistes à la table de, de, de négociation. C'est ce qu'il n'a pas encore fait. Mmh. Et c'est ce qu'il ne veut pas faire. Parce qu'il veut euh, soit nous ignorer royalement, soit euh, nous, nous, nous imposer d'autres représentants syndicaux. Mmh. Alors, vous avez décidé d'aller en grève à partir de ce lundi. Euh, quels peuvent être les effets de ce mouvement d'humeur, Maître Diop Est-ce que vous êtes assez représentatif pour perturber le système judiciaire euh, Madame, vous êtes journaliste, euh, euh, déplacez-vous et vous, vous remarquerez que les élections du pays sont paralysées. Nous le ferons. À partir de 10 heures, il y aura juste un débrage, Mais à partir de demain, il y aura une grève générale pour 48 heures. Et vous rentrez rendrez compte que les travaux de la justice ont pris la responsabilité et ont décidé d'aller tous en grève. Alors, euh, que pensez-vous du fonctionnement du système judiciaire actuellement, maître Diop, en tant qu'acteur En tant qu'acteur euh je pense que le fonctionnement laisse maintenant à désirer. Parce qu'il va juste vers une paralysie. Pourquoi Parce qu'il y a un moyen important. Un moyen important du système qui n'est pas heureux. À savoir le greffe. Mm -hmm. Quand je parle de greffe, j'ai fait allusion aux administratifs des greffes. Mm -hmm. Aux greffiers, aux secrétaires, aux services, aux interprètes judiciaires. N'est-ce pas et, et, et aux gens. Parce que je le dis... Quand on dit que la justice est un pouvoir, la conscience ajoute que ce pouvoir est exercé par le conseil constitutionnel, euh, la Cour suprême, la Cour des de comptes, les causes des tribunaux. Alors que toutes ces discussions-là sont composites. Toutes mmh. ces institutions là sont composites. Là où il y a des magistrats, il y a des greffiers. Justement, quand, des on parle de, quand on parle du système judiciaire, on ne pense qu'au magistrat. Euh, Pouvez-vous résumer le rôle que vous jouez, vous, greffe et autres acteurs euh, comme les interprètes judiciaires Quelle est vraiment votre importance dans, dans le système judiciaire Voilà, vous avez dit que quand on parle de pouvoir judiciaire, on pense qu'au magistrat. c'est parce que c'est le magistrat qui a un pouvoir de décision. Mm -hmm. C'est le magistrat qui a un pouvoir de décision. Oui. Mais le pouvoir du magistrat serait à, à, à, à cette décision. Mm. Encore, pour que la décision du magistrat ait une force exécutoire, encore faudrait-il qu'elle soit authentifiée par un greffier. Mmh. Une décision de justice, elle est toujours formalisée par un greffier. Elle est authentifiée par, par un greffier et déli délivrée également par un greffier. Mmh. Vous savez, aussi grand qu'un que, euh, solution, ce n'est pas lui qui fait le travail de sa secrétaire. Oui. Donc là, c'est également un moyen important de la justice. Mmh. Donc, euh, si le maître a le pouvoir de décision, le pouvoir d'authentification et de certification revient au greffier. Mmh. Mais on a vu souvent que lors de mouvements d'humeur, par exemple, l'autorité réussit toujours à vous contourner en, en faisant appel à notamment des gendarmes. J'ai assisté à cette scène-là euh, dans, dans un tribunal ici à Dakar. Est-ce que vous ne pensez pas que à la fin, votre mouvement d'humeur peut, peut s'avérer inefficace si le ministre agit ainsi? Bon, je pense qu'à travers euh, ces gendarmes et autres, je pense que... Euh, euh, la science de a jeté de la cour d'OGO au Sénégalais. Parce que un greffier ad hoc ne peut pas remplacer un greffier professionnel. Mm -hmm. Cela fait une parole de justice. Il y a un travail à faire avant l'audience, un travail à faire pendant l'audience et un travail à faire après l'audience. Mm -hmm. Tout cela, mais le général ne le maîtrise pas. Il ne suffit pas de se présenter à l'audience et de prendre note. Mais a l'issue maintenant du procès, le mmh. jugement doit être formalisé, il va le formaliser. Et le maintenant, gendarme... s'il y a une partie, y a maintenant une partie insatisfaite, cette partie-là devra interjeter appel. appel, il mmh. devra prendre la déclaration d'appel, et une fois la déclaration d'appel prise. Le jugement formalisé, le dossier doit être mis en état et transmis à la direction d'appel, il doit le faire. Un gendarme Vous ne peut pas de... le faire. Non, un gendarme ne peut pas le faire. Parce qu'il n'a pas, oui. pas la formation requise pour le faire. Oui. Allez dans la résolution, vous verrez des piles de dossiers qui ont été jugés euh, alors que nous étions en grève. Alors, quelle peut être la conséquence directe de ces dossiers Oui. Qu -ce, quelle peut être la conséquence directe si, par exemple, des gendarmes euh, seront aujourd'hui, demain, après-demain, euh, à votre place, vos greffes La conséquence directe, c'est que quand un gendarme prend une audience. Les jugements peuvent ne pas être formalisés. Mmh. Ensuite, si une partie est insatisfaite, elle ne pourra pas interjeter appel. Ou bien, si elle interjette appel, son dossier ne sera pas transmis devant la d'appel. Parce que nous allons ignorer carrément toutes les affaires qui ont été jugées en présence d'un greffier ad hoc. Et que doivent faire les justiciables dans ce cas qu'on doit faire, les oui. Jobs, oui. Ils doivent s'en plaindre, plaindre devant l'autorité. Parce que ce qu'on demande, ce n'est pas difficile. Mm -hmm. Un fonctionnaire qui demande à avoir un meilleur traitement, la, la chose la moins élémentaire qu'il faudrait faire, c'est au moins euh, de l'appeler sur la table de négociation. Mm -hmm. donc, donc si l'autorité ne le fait pas et que les gens soit paralysée, je pense que les Sénégalais doivent s'en prendre à, à, à l'autorité. Le ministre de la Justice. Alors, Maître, tout à l'heure, quand je vous interpellais sur euh, le fonctionnement de la justice, euh, je faisais allusion à cette euh, politisation dénoncée par certains acteurs ou à cette intru, un, instrumentalisation euh, de, de l'appareil judiciaire par le, le pouvoir exécutif en tant qu'acteur. Est-ce que vous avez cette, euh, cette impression-là de, de la justice de son non, fonctionnement? Vous savez les interrogations, si vous voulez, les critiques mm. des Sénégalais à l'égard de la justice sont toujours légitimes. Mm. Vous savez pourquoi C'est parce que la justice est rendue à leur nom. La justice est rendue au nom du peuple. Du peuple. Oui. Donc, les juges sont juste des mandataires du peuple. Mm. Euh, cela dit, le, juge, le, le peuple doit disposer de droit de regard de la manière dont la justice est rendue et de critique. Et, et, et, et, voilà, et, de, et de critique également. Mmh. Je le dis souvent, d'ailleurs, l'expression rendre la justice est même trop trop ambi ambitieuse. Mmh. Mon juge français de de Jean Claude, moi je disais que le juge ne rend pas la justice. Il rend des décisions qu'il estime conformément au, au droit et donc proche de la justice. Mmh. La justice est donc des sens supérieurs. Mais, le juge doit être impartial. Mmh. L'impartialité signifie que le juge doit être neutre et ne peut se déterminer qu'à l'issue d'un procès équitable. Mais je parle toujours du juge. Mmh. Alors que dans ce système judiciaire, le juge, qui est au maître de n'est pas le cœur le plus déterminant pour la garantie des libertés. Mmh. Parce qu'il y a surtout... Euh, les magistrats du parti. Mmh. Les ministères du parti qui ne sont pas indépendants. Oui. Notamment le procureur. Notamment le procureur. Mettre des poursuites. Mettre des poursuites. Et lié à l'exécutif à travers ah, le ministère. Ah, oui. Voilà. Et, et c'est le, le principal problème, oui. Et, et, il est subordonné au ministre de la Justice Sceaux, qui est une personnalité politique. politique. Mmh. Et le ministre de la Justice, lui, tire sa légitimité du président de la République, qui est également un centre de mmh. parti politique. Mmh. Vous voyez Tous deux dirigent le conseil supérieur ah, de la magistrature. Tous les deux sont membres du conseil de la magistrature. L'un est président, l'autre est vice-président. Voilà, le, le président de la République est le président du conseil de la magistrature. Mmh. Et, et le Gardien, de soi, c'est lui le, le vice-président. Mmh. Autre chose, on dit que le peuple de la République, quand il décide de poursuivre ou de ne pas poursuivre, il s'agit d'une décision administrative et non judiciaire. Mmh. Je me demande donc des fois... Si le procureur de la République est une autorité administrative ou judiciaire, mm. c'est pourquoi il n'est pas exagéré de dire souvent que le parquet est presque, est presque un cabinet politique mm. du président de la République. Oui. Mais, mais, mais l'on a l'impression, maître, que souvent les juges ou les magistrats de siège, comme on les appelle, suivent le procureur dans tout ce qu'il veut. Vous savez, euh, je pense que ce qu'ils disent, mm. ils n'ont rien compris. Il n'y a rien c'est le système qui est ainsi fait. Mmh. Parce que quand un procureur ouvre une information et saisit une instruction par un récrétoire introductif, oui. c'est lui qui vise les infractions. Mmh. Et pourtant, euh, pour certaines infractions, mmh. c'est la loi elle-même qui dit que le malade de dépôt est obligatoire. Donc lorsque le procureur euh, vit ses infractions mmh. et, et requiert le malade de dépôt, le juge à les mêlés. Mmh. Donc, ce n'est pas la, ce, ce n'est pas une question de prévention, c'est une question de texte. De texte, oui. voilà Alors, en conclusion, est-ce qu'on peut retenir qu'on a une justice indépendante ou non, Maître Diop? Bon, l'indépendance, peut-être par rapport au siège. Mmh. Par rapport au siège, on peut affirmer de principe que le siège est indépendant. Mmh. Parce que le pacte ne l'est pas du tout. Oui. Mais qui dit principe, dit également exception, parce qu'il y, y a une limite, oui, il y a beaucoup de, beaucoup de limites. Bien sûr. Le fait que le président de la République gère la carrière des magistrats pose problème. Oui. Le fait qu'il préside le conseil de la magistrature, ça pose problème. Mm -hmm. Donc il faudrait, euh, pour garantir une indépendance mm -hmm. de la justice, retirer le président de la République du conseil de la magistrature, mm -hmm. mais également couper le cordon ombilical, oui qui lit le parquet du ministère de la Justice. Tout à fait. Merci. Et ce sont les euh, euh, principales revendications aussi du, euh, du, de, de l'association des magistrats du Sénégal, euh, l'Union eh, des magistrats, eh, l'UMS. Eh, effectivement. Oui. effectivement. Merci. Merci, maître Ibrahim Diop. Je rappelle que vous êtes euh, greffier au tribunal de grande instance de Saint-Louis. Vous êtes aussi le secrétaire chargé de la recherche, de la formation et du développement de l'Union nationale des travailleurs de la justice, UNTJ, euh, qui démarre aujourd'hui un mouvement d'humeur par un débrayage et ensuite une grève de 40 Twitter. Merci madame. Merci maître Ibrahim. Bon. Merci maître Ibrahim. Bon. Merci maître Ibrahim. Adjop.